Comment on se révèle dans ces ateliers Renouer avec l'estime de soi, la confiance en soi, trouver des outils pour la gestion du stress, permettre aux gens de trouver qui ils sont. Il n'y a pas de différence entre les adultes, les parents et les enfants, ça leur permet de se regarder autrement en tant que personne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 le travail que je fais pour le moment et du travail bénévole euh, c'est bénévole mais en fait j'y pense jamais <rire>